<rire> Conne, hein. Attention, snap, hein. Monkey, hashtag C'est moche, hein. <rire> ah c'est pas But C'est ce qui se fait. Ah, l'horreur, putain. c'est casse C'est là Un ascenseur, bonjour. What C'est chelou ici, hein C'est le nouveau immeuble. Voilà, ah, ouais. Par contre, il y a des trous. Il y a des trous ou pas Ouais, il y a des trous, mais, mais c'est pas trop solide. Il y a des trous pas bien. Regarde, okay, on va en faire. Attention. Les points de Attention, ça va être casse-gueule. Si je tombe, likez. <rire> <rire> <rire> Allez, tu des jeux, tu okay. Ah, tu commence déjà. Ok. Je suis déjà à 2 minutes. Je suis sur un toit, n'hésitez hein. pas à liker, je suis un gros taré. Je m'appelle le, le grand J.D. Je vais me suicider. Je suis sur un toit, d'accord Voilà, je suis sur un toit. Waouh, et tu sais, il aussi avancer. Par contre... Euh... Voilà, Attends. je suis à 3 cm du truc. <rire> hey je suis un nouveau crapaud, ok à toi, ça t'attend, mon enfant. Il y a un coup ah oui. Je suis là dans les deux minutes. En mode VGA, je suis pas en 1080p. Donc s'il si y a une qualité absolument pourrie, bah, c'est moi. D'ailleurs, je suis aussi une qualité pourrie. Moi. Putain, imagine, tu peux aller là-bas. C'est immeuble là-bas Je suis en mode tranquille Bah euh ben moi je suis pas en mode tranquille Moi je suis en mode casse-gueule Parce que moi en fait mes chaussures glissent Mais comme genre euh, comme du papier <rire> <rire> Voilà c'est casse-gueule Bordel Ok une voiture Nous sommes là Sur un toit Bordel ah, Je descends hein. C'est casse-gueule là ou pas Putain de merde Ah mais il y a juste un trou là en fait mon oh, oh, mec Attends attends Il y a un mec avec un gilet jaune il fait flipper ça mais. Attention Il y a un mec avec un gilet jaune Comment je voulais aller là-bas Là-bas Ouais, mais du coup, c'est chaud. Bon. bon, en tout cas, on est déjà bien sur le toit. Je peux le confirmer. Aïe, je suis Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà. On est là. Où ça Là-bas Ouais. Ouais. Voilà, ça fait flipper. Voilà. Aïe, je me suis pris une GoPro dans la gueule. Je crois qu'on s'est fait caler Je crois qu'on s'est fait caler que c'est des mecs On s'est fait caler je crois On est dans la merde On est mort On est mort c'est des gens de chez Vogel Bon, désolé on a dû se barrer mais genre vite. Attends je vais reprendre la GoPro.